Et voilà, dernier jour à San Francisco, les valises sont bouclées, nous allons reprendre la voiture, on va à l'aéroport, direction Phoenix oh. Il y a fin, il oui. va falloir remettre la clé. On est allé à l'aéroport, on a fait tout le tour de l'aéroport, on est monté, on est descendu, que ce pas là, on a fait 5 km pour revenir. Au regarder. Non, garage. 6 km de l'aéroport. tout ah. va bien. Bon, bon voilà, parfois le moins cher, c'est pas spécialement le plus intelligent. Oui, ça c'est vrai. Parce que là du coup, on est loin de l'aéroport. Oui. Ouais, oui. Allez, on y va. C'est fini la Mustang, c'était bien. Ah, tu es ah, déjà dedans ah, C'est hein. déjà bien installé il faut être sûr de partir, je pars veux pas rester <rire> Voilà les amis, le jour du départ, on rentre, on est dans le Uber. Nous allons à l'aéroport de Phoenix et on rentre pour Paris en passant par Atlanta. Oui, et ici il fait euh, 45 degrés au moins. <rire> on est dans la voilà. vallée de la mort. là. Il... Et égal à lui-même, il fait 45 degrés. Parce qu'à Phoenix, il fait toujours 45 degrés. Bah oui, ça, oui, <rire> oui, il fait toujours 45 40... Normalement, on devrait prendre l'avion en maillot de bain. Et en tong. Seulement il faut faire, Oui, en tong, mais il faut faire en, en, en. Comment on dit en slash en, en Bel... slash en Belgique. En ouais. Belgique, on en, dit slash. en slash. Mais euh, là, euh, c'est peut-être pas la bonne idée parce que dans l'avion, la, dans ils, ils mettent la clim. Frigo. C'est-à-dire ah, ouais, ouais. que vraiment on est dans la clim. On est dans, une, dans un dans un frigo à combien moins 10, ouais, Au moins. <rire> au moins. Ouais, à moins 45. Voilà, ce fut, euh, ce fut deux semaines. Très passionnante, très ouais. intéressante, très amusante. très amusante, très amusante, on a beaucoup rigolé, on a, on a fait rigoler tout le monde en faisant des blagues en fait, ouais, euh, ouais. Hein, dans la ouais. queue Alcatraz. Là. Comme d'habitude, hein, ouais. si, si vous voulez en effet avoir des portes ouvertes, faites-le avec la bonne humeur, avec le sourire, ou osez aller vers l'autre, vers les autres. Et c'est vrai que c'est là où la magie s'opère, je, je, je ne me lasserai jamais de le dire, si vous voulez que des choses se passent dans votre vie, il faut que vous soyez vous-même l'initiateur de ce changement ou l'initiateur de cette amélioration. Et puis ce que tu dis souvent, c'est que c'est une manière de voir les choses quand il y a des problèmes. Et pendant ces 15 jours, on a eu beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y a pas mal de On a eu un gros panier de problèmes. Mais la différence, c'est qu'avec Michel, on a une manière de voir les choses qui est optimiste. Et on a une manière de voir les choses avec de l'humour. Et puis finalement, tout se passe très bien malgré les problèmes qu'on rencontre. Si vous aussi vous avez des problèmes, le conseil que va vous donner Michel, c'est. <rire> eh ben, si vous vous avez des problèmes, le conseil que Michel va vous donner, c'est oh, voyez la vie du bon côté. <rire> Pas plus tard qu'hier, par exemple, j'avais terminé, ou quasiment terminé le montage euh, d'un du, des vlogs précédents. Et euh, en arrivant, ben, tout était perdu Je ne sais pas pourquoi, j'ai rien compris Il y a dû avoir une fausse manipulation Et euh, j'ai perdu, euh, perdu 4 heures de travail Et c'est vrai que perdre 4 heures de travail, ça, ça fout les jetons Et donc Guy m'a vu, vu un petit peu énervé, embêté, euh, ennuyé Mais bon, je suis resté calme, j'ai pris mon mal en patience Et je me suis dit, ben, ça ne sert à rien de râler pendant 3 heures Je vais perdre encore plus de temps Et ça aussi, c'est le truc, c'est le temps et l'énergie qu'on perd à, à râler euh, et à se dire pourquoi, oui, mais pourquoi moi et pourquoi maintenant euh, ben C'est toute l'énergie qu'on peut dépenser à, à recommencer et puis à, à faire les choses correctement. Alors, je me suis bien dit que j'allais donner quelques conseils à Michel. Je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que, que j'évite. Oh, ils hein ont Je déteste les conseils des autres. <rire> <rire> Allez, on arrive à AeroFront. C'est crasé, ils sont fous. Mais j'entends rien là, ah bah. c'est pas mon film qui m'a mis ton film. Tu remarques pas que c'est pas le même son Ah oui, c'est pas du tout le même. Mais non, tu je... mais tu regardes regarde, hein, mais les pétales sont je... pas. Et je regarde les bandes annonces. Ça fait 5 minutes qu'il regarde son film, il remarque pas que c'est pas le même son. Et je regarde les bandes à J'ai son câble ici. Je l'ai mis, mis sur mon écran. Il regarde un film, je l'ai mis en allemand. Tu écoutes rien non, Mais mais parce que je regarde les bandes Oh putain, c'est trop bon. Oh, ouais, tiens, je te le rends. Tiens, allez, je te le remets. Oui, remets-le-moi. Remets-le-moi, remets -le, remets -le, on dit. Allez, on est à Atlanta. Ouais. Et on va prendre maintenant le prochain avion. Et il faut pas traîner parce que c'est dans. On décolle dans trois quarts d'heure en fait. Ouais, ah, ouais. Traîner, traîner. Est-ce que tu m'as vu traîner Il y en a qu'un seul qui traîne, c'est toi. Hein. C'est ça, oui. Bon, quand On a même pas en pour encore décollé, déjà tu joues.